Salut à tous, c'est Edison GTA sous le nom de Dirtbike. Euh, comment dire Je vais vous faire une petite vidéo euh, où je vais vous montrer euh, le fantôme de GTA. Euh, bon, le fantôme de GTA, ça va un petit peu attendre vu que ce sera 23h dans le jeu. Et sinon, je vais vous montrer le poulet en forme de testicule. Euh, Mettez-moi dans les commentaires si vous savez, euh, comment dire, si vous savez où est la grotte de GTA pour que je vous la montre. Euh, je vais prendre le Swift luxe. Ah, désolé. Alors, euh, je vais vous faire euh, pas une ellipse mais un petit accéléré en attendant. Bon allez, tchuss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 Alors, quand vous êtes arrivé sur le mont Chigane, vous prenez un hélico. Bah après, moi j'ai pas testé en véhicule comme, un se euh, en spécial, euh mettons, moto, euh, bon avion je sais qu'on pourrait se faire chuter dessus. Euh, du coup j'ai dit moto ou euh, camion ou vie, euh, voiture. Peu. Euh, J'ai que testé en hélico en Alors quand vous êtes ici Vous dirigez grâce à la rampe Qui est juste là Attendez La rampe qui est juste ici Alors c'est juste à côté hein. Hop, du coup vous, vous partez de là Et vous allez vers là Enfin en gros vous, euh, plus ici pardon. Et du coup ici Il y a une très grande falaise et quand vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, logiquement, alors attendez, là, je crois que, je attendez, là, ici, c'est juste là, il est, enfin, le poulet est juste là, attendez, je vais descendre pour que vous voyez, voilà, le poulet est juste là. Alors l'origine du poulet, l'histoire du poulet, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Euh, je ne suis pas renseigné, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je le fasse. Mais en tout cas, il y a bien un poulet sur mon chiliade. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux le me mettre ici. Attends, je vais le te tester. Non, non, ben on ne peut pas. Ah. Ne vous inquiétez pas pour les l'hélico, je recommande. Ah. Et ma thune Reviens. Reviens petit billet. Je pense que j'ai trouvé le titre. Comment courir après un billet alors maintenant, je vais prendre un petit hélico. où je vais. Un coup. Ah oui, pour information, j'étais sur PS3 avant. Je sais pas je suis passé il n'y a pas longtemps. Et je joue avec une manette PS3. Mary, je je Oui, avec une manette de PS3 sur PC. C'est tout, tout. simple. Je ferai une vidéo dans la semaine, je pense. Pas écouter si bon ok il veut pas me le mener ou, ou, ou que ça lag your location is unsuitable for our helicopter a full refund has been issued oh, je, ferai... je vais vous faire une petite ellipse pour vous abréger ça euh. alors bon, moi je vais vous dire à toutes je vais faire une petite ellipse heureux alors euh, nous, nous trouvons sur le mont gordo euh, le mont gordo se trouve ici bah là c'est mon chiliade avec euh, le, avec la poule et ici c'est le fantôme de GTA 5 euh, alors son histoire je la connais mais pas vraiment grosse c'est une femme qui s'est fait tuer euh, et euh, elle dénonce son mec enfin je sais pas si c'est tout un truc mais en tout cas si vous voulez voir le fantôme faut, faut être ici et faut être à 23h pile il y a une heure enfin 23h pile dans le jeu et euh, des spawns à minuit dans le jeu Alors, voilà le fantôme est là alors quand on s'approche oh le con non non reviens, reviens, reviens, reviens. Oh, le con. Alors voilà les trucs complètement cons là de. Voilà. Putain me dis pas qui va m'envoyer là. Me dis pas ça. Ne dis pas qui va m'envoyer là. Ouais non c'est bon. Hop, alors.. Je me grouille désolé pour le petit truc alors comme vous voyez là quand je m'avance ça des mais il ya quand même une écriture c'est marqué josh c'est le nom de son mari euh, et du coup bah on va prendre une petite photo franchement dégueulasse mais ça vaut le coup d'aller voir et du coup alors là dans bah dans 20 minutes dans le jeu euh, elle va des spawn euh, c'est quoi ma tenue et du coup bah c'est juste ça c'est un easter egg franchement c'est pas ouf mais franchement c'est pas ouf mais c'est stylé à voir faut au moins aller voir une fois quoi voilà. Euh, bah on va attendre qu'elle spawn C'est bientôt. Alors même en véhicule. Ah non, si, même en véhicule, elle despawn quand on est trop près. Bah. Franchement, si j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais. C'est nickel. Alors, euh. Je vais vous faire des. Bah là, elle a des spawns. Mais... Euh, pour les prochaines vidéos de GTA, je vais essayer de vous faire des.. des play je crois que ça s'appelle comme ça mais sinon si vous voulez d'autres mystères de gt1 euh, vous me dites dans les commentaires vous likez et puis voilà et euh, très prochainement je vais essayer de vous faire la grotte de gt1 bon bah moi je vous dis salut abonnez-vous ciao ciao